Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous montrer quelque chose qui peut vous intéresser, que j'appelle les 24 heures du dos. Vous voyez, c'est un programme d'exercice que vous devez faire, que vous pouvez faire dans la journée. Je vous conseille de le faire, tout le monde devrait le faire d'ailleurs, pour éviter, lutter contre le vieillissement articulaire et l'arthrose. Donc, qui n'est pas concerné hein Je rappelle que l'arthrose concerne 10% de la population mondiale, 10% de la population mondiale, notamment des plus de 60 ans. Ce programme, c'est un programme anti vieillissement anti-arthrose. Alors, vous pouvez le charger directement en cliquant en dessous, vous allez sur mon site internet, et vous pouvez le charger par simple inscription si ce n'est déjà fait. Mais réinscrivez-vous, parce que c'est le moyen pour moi d'éviter d'être envahi par les robots. Alors dans ce programme, vous allez avoir des choses très intéressantes, notamment qu'est-ce qu'il faut faire le matin, pour ce, quand on se lève, quand on a de l'arthrose. Donc le matin, ce qu'il faut faire dans la journée, ce qu'il faut faire le soir et ce qu'il faut éviter. Et en bas, vous avez une petite barre ici où je mets tout ce qu'il faut faire euh, et ne pas faire. Donc surtout, faut faire ici et ce qu'il faut faire ici. Alors, si vous faites ce programme régulièrement, tous les jours, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Et ces résultats, eh bien, ils vont venir au bout d'une de semaine, deux semaines, trois semaines, et après, vous ne pourrez plus arrêter. Moi, je n'arrête pas, je fais des tests, j'ai essayé d'arrêter. Au bout de deux jours, les douleurs commençaient à revenir. Au bout de quatre jours, ma sciatique commençait à revenir. Donc, j'en fais tous les jours pour éviter, justement, que la situation ne s'aggrave, hein, parce que, vous le savez, j'ai eu pas mal d'accidents de santé, notamment traumatiques, et donc euh, si on ne se surveille pas et si on ne s'entretient pas, eh bien la situation se dégrade très très vite. Si je fais ce programme, c'est parce que j'ai envie de travailler encore pas mal d'années, j'ai encore de l'énergie à revendre, j'ai encore beaucoup de projets en vue, notamment au niveau de la promotion de la santé durable et de la promotion euh, de, des méthodes naturelles anti-âge et anti-arthrose et donc, il euh, bah, y a du travail et j'ai besoin vraiment d'une bonne santé pour pouvoir continuer à être utile. Voilà, merci, je vous souhaite, euh, je vous souhaite la meilleure santé possible. Prenez-vous en main et essayez ma méthode. Vous verrez, c'est simple et ça paye. A bientôt